J'étais trop jeune, trop trop jeune, je ne l'ai jamais vu, mais j'attendais son nom, à ça C'était lui, Pasteur Lamra et Pasteur Redi de Et quand on parlait, et une fois j'étais parti dans un séminaire, la première fois que j'attends, on parlait des dons spirituels. Et finalement la personne qui avait prié pour moi pour la première fois pour les dons spirituels et là moi c'est aussi son père et là où j'avais pris baptême dans c'est à dire quand il a pris son baptême 10 ans si c'est 12 ans après je sais pas 14 ans c'est le même endroit où j'avais pris mon baptême et c'est c'est trop fort et moi, je crois fortement que c'est une très grande bénédiction au milieu de nous. Amen. Vous savez, j'aime bien honorer le Père, les aînés et les collègues. Dites Amen. amen. Quand tu reçois un Père, tu dois les considérer comme un Père. Amen. Et quand tu reçois un aîné, tu dois les considérer comme un aîné. Quand tu reçois un collègue, tu dois les considérer comme... Un collègue. c'est vrai il est déjà venu à lui en plusieurs fois il m'a dit mais papa on ne veut pas t'accueillir comme tout le monde Amen. on veut t'accueillir différemment Amen. afin que nous recevons cette grâce qui, qui est en lui et que nous soyons nous soyons bénis Amen. les personnes qui m'ont parlé de lui c'était des grandes soeurs c'était mes aînés dans la foi il est fréquenté et ces trois hommes, lui, Pasteur Lama, Pasteur de cas ce sont des personnes qui avaient essayé un peu de bouger un, un milieu de cassagos. Dites Amen. Allez. Donc nous sommes contents, très contents de les recevoir au milieu de nous. Il s'appelle euh, Pasteur là J'aimerais bien que nous acclamions très fort. Bon... les mœurs et la musique chrétienne nous amène dans la présence de voilà. maman puisqu'il y a aujourd'hui les, voilà tu peux nous faire euh... je me donne tout à toi que les écailles de vie. salut la personne qui est à côté de toi profite pour lui dire ça va, oui, ça va. Hein tu as mangé pour venir quand même euh, voilà, tu... Dis-lui, je suis ton frère, je m'appelle Thierry, je, je suis ta sœur. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent, pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur Patronne ce moment Le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu Mais il a pris à Dieu de sauver le monde par la prédication Seigneur la prédication c'est un moyen excellent Où toi tu utilises comme canal pour pouvoir sauver les âmes Sauve-nous ce soir Comme David nous crions Tire mon âme de la prison Tire mon âme de la prison afin que je célèbre ton nom. Pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi crié, nous disons. Que cet endroit est encerclé par les anges. Et que la présence de Dieu nous coordonne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup. Je voulais, parce que je suis à Lyon présenter aussi la personne qui m'a suivi, c'est aussi un autre Guylain, pasteur à Lyon, qui a une église, je sais que l'autre le pasteur va le présenter à la fin, mais moi je prends le temps parce qu'il est, il est venu me voir, mon fils spirituel, n'est-ce pas Oh, alléluia Il s'appelle Guylain qui dit ouais, « il est là, est-ce qu'on peut, peut acclamer ?» Il se fait accompagner de sa femme qui est derrière Amen. Et de la collaboratrice la plus... Euh, voilà. Chez Amen. Hein? Amen. bien est parti Nous nous sommes là Il nous encadre <rire> Amen. Amen. Amen Voilà, donc nous allons ouvrir nos Bibles Parce que depuis hier Nous sommes en train De faire quoi De réfléchir sur le thème Que le pasteur Guilain nous a donné Intitulé La vision et ce combat N'est-ce pas Amen. Donc hier nous avons essayé De parler de la vision Est-ce que vous êtes là Amen. Donc aujourd'hui Puisque nous avons une heure Si nous, nous, nous, nous, nous, nous parlons de ces deux thèmes Ça risque encore de nous hein? Aujourd'hui nous parlerons des combats De la vision Mais on va faire une petite récapitulative Pour ceux qui n'étaient pas là afin de pouvoir donc si vous nous suivez via Facebook soyez bénis sinon écoute euh, que les réseaux sociaux soient là ou non frère à notre, la parole de Dieu va être prêchée euh, parce que hier j'ai parlé de d'une émission que j'anime euh, à l'internet dès qu'on a terminé j'ai vu un frère qui, qui s'est abonné directement alors j'ai détenu son nom D'accord mm -hmm. Donc Bordelaise ne soit pas à tout. Hein? <rire> voilà. Est-ce que vous êtes là Amen. Euh, ex, un quoi? Qu'est-ce que j'ai dit Esaïe 40, 27. C'est le seul verset que nous allons lire debout. Et puis après, nous allons encore plonger dans la parole. Est-ce que vous êtes là Est-ce qu'on peut se mettre debout pour le respect de la parole Esaïe 40, verset combien 27 Tous ensemble Nous lisons ce verset Il est écrit Pourquoi dis-tu Jacob uh -huh. Pourquoi dis-tu Jacob Il faut que ta voix soit hein, Tu lis quand même la parole de Dieu, non Soit hein, Fifi, Je vais entendre ta voix quand même Allez go Pourquoi dis-tu Jacob mon roi dit Dieu, Israël, ma destinée est cachée. Mon roi qu'il inaperçu devant mon Dieu. Ne l'existe pas, ne l'assume pas à vous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Donc, un texte hors contexte, c'est un prétexte. Pourquoi dis-tu Jacob? Je vous ai écrit Jacob en hébreu. Pourquoi dis-tu Israël? Jacob et Israël sont en train de se lamenter. Jacob et quoi Et Israël sont en train de faire quoi De se plaindre. Ils sont en train de pleurer. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qui nous arrive en tout cas si c'était encore Jacob On pouvait passer ces versets Mais la Bible déclare Et Jacob et Israël Les deux pleurent Les deux se posent des questions sans, sans réponse Les deux se disent C'est encore la même chose Les deux se disent Où sont les promesses que tu nous as données? Les le deux se disent comme Gédéon. Pourquoi on a l'impression comme si Dieu, c'est les dieux de l'autre foi? Ce Dieu-là, nous ne le voyons jamais. Ces deux se disent comme David. Souviens-toi de ta promesse, oh Dieu. Souviens-toi de ta promesse faite à ton serviteur. Car tu m'as donné de l'espérance. Le deux se disent, Seigneur, j'ai commencé l'année célibataire. Je vais encore terminer célibataire. J'ai commencé l'année avec des enfants déboussolés. Je termine même avec des enfants en j'ai terminé l'année, j'ai commencé l'année malade. Nous sommes au mois de septembre. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une différence entre ce que tu as dit et ce qui se passe dans ma vie. Qu'un comme païen, nous sommes en train de nous poser la question. Où es-tu, Seigneur les gens nous posent la question. Où est votre Dieu? Mais qu'est-ce qu'il fait? Seigneur, nous n'avons pas de réponse. Pourquoi? Parce que. Nous avons bel et bien reçu la vision. Mais nous avons l'impression. Que nos visions ne sont que des chimères. Nous avons que. Nous sommes devenus de Rêveurs Nous sommes devenus de Des gens qui aiment Des slogans Mais dans la vie de tous les jours Rien ne se passe Un peuple de Dieu sans révélation Sans vision c'est un peuple sans frein sans discipline qui va dans tous les sens. Mais un peuple qui a reçu la vision, c'est un peuple debout. Nous nous avons reçu la vision. L'année 2022, c'est l'année 2. L'année 2022, c'est l'année 2. L'année 2022, c'est l'année 2. Mais Seigneur, bientôt, c'est la fin de l'année. J'ai l'impression que les choses ne bougent même pas d'un... d'un tu es où? Si je me je comporte comme Congolais, je vais chanter Yon Zamboyo Papa Nangaye Yon Zamboyo Okosa Katei Yon Zamboyo Père, ton âme, ma, fille, ma soeur, bien-aimée. Seigneur, tu es où Ça c'est des cantiques où on dit, Seigneur, Seigneur, Papa Yondeolobak, il a gardé qui a la yo que des pleurs à Kinshasa, que des pleurs en Amérique, que des pleurs en Europe, que des pleurs, même parmi les chrétiens, regardez, Jacob pleure. Israël aussi pleure, et dit, mais tous ces voyages pour rien, pasteur tous ces jeunes pour rien, tout l'amour que j'avais pour Dieu pour rien, comment je peux me retrouver, moi j'ai cru au Seigneur Jésus, j'avais 20 ans, je me retrouve à 45 ans, je n'ai pas d'homme, pas d'enfant, mais quel est le projet de Dieu pour moi? Oui, il a dit, je connais le projet que je formais sur vous. Un projet de paix, un projet de paix et un projet d'espérance. Seigneur, je me dit, parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression, j'ai l'impression comme si je monte sur la caravane comme Joseph. Je pars pour un voyage sans lendemain. Tu m'as donné la vision certes. Mais je me retrouve vendu. Je me retrouve dans la maison de Potiphar. Je me retrouve dans un coin où je me pose la question. Mais est-ce que c'était vraiment Dieu Pourquoi dis-tu oui Et aujourd'hui, on veut essayer, puisque je l'ai déjà épinglé hier. On veut, on veut se dire Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre sur la terre comme au ciel Amen. des entités même Jésus lui-même est papa il a dit quand vous priez dans vos prières Arnold, il faut dire que la volonté de Dieu se fasse pousser Amen. sur la terre même Jésus lui-même est d'accord hein? Qu'il y a des gens où il y a une grave différence entre la volonté du ciel et la volonté de, de la terre. C'est-à-dire qu'au ciel, Dieu le voit déjà comment Dieu le voit, Saül. Dieu le voit, roi, mêlée. Dieu le voit, puissant. Mais Saül, tu fais quoi au cimetière en train d'invoquer les morts c'est quoi là Regardez un homme que Dieu voit au ciel, roi. Il est devenu roi par des circonstances divines et providentielles. Cet homme se retrouve en train de faire de la nécromancie. Il appelle les morts. Mais quelle contradiction entre les deux. Même Dieu s'étonne, il dit même, tu fais quoi au cimetière en train de faire quoi de faire la chose que je répigne. Frère, il y a des gens que Dieu voit au ciel, PDG d'une grande société. Mais sur la terre, il est quelque part à villers en train de dire Petite, Petite, Yaya, Yaya, Balaam, prophète par excellence, c'est lui qui a l'œil ouvert. Capable à impacter Capable à donner des paroles de révélation Pour que le peuple avance dans sa marche Soudoyer Qu'est-ce qu'il fait Il est là, il est prêt à maudire Même Dieu est étonné Les Congolais disent Même Dieu s'étonne Balaam ce n'est pas ta place Il y a beaucoup de gens où Quoi Il a reçu la vision sa destinée est incroyable mais Dieu se donne oh, comment il est encore là est-ce que vous êtes là Amen. Salomon le grand Salomon avec la sagesse que personne n'avait le grand Salomon que le monde Oh, Alléluia Que le monde fédérait Que le monde disait Tous les rois de la terre disaient Il faut que je me rencontre avec qui Un jour il faut que je me rencontre avec qui Un homme que Dieu a élevé à un niveau extraordinaire Salomon se retrouve Avec des femmes Pour adorer les dieux de ces femmes là Même Dieu s'étonne Même Dieu dit Mais là où je te mis là Et ce que tu es en train de faire Mais diamétralement haut. Voilà pourquoi nous devons prêcher la vision et ses combats. Pourquoi Parce qu'il y a des exemples comment multiples dans la parole de Dieu, qui nous révèlent que ce n'est pas le fait d'avoir la vision qui t'assure le succès. Avoir la vision est une chose, mais matérialiser la vision, Did I have a dream? I have a dream. I have a dream, Pasteur. Je suis là, je boule fort. C'est bon. Mais matérialiser ce que tu as dans ton cerveau. Je dis matérialiser ce qu'il y a dans ton cerveau. Non, non, non, je ne lis pas bien. Matérialiser ce que Dieu t'a dit te concernant. Demande toujours un combat. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même les anges. Baloukaki. N'a la c'est de Je ne peux pas prêcher sans chanter. Amen. Amen. Papa, oh, elle est là, elle est là, elle est là. Yaya, yeah, yeah. yeah, yeah. ils ont vu son étoile. Grand frère, hein? ta vie c'est ton étoile. J'ai dit ta vie c'est ton étoile. Cherche ton étoile. Sois conforme à ton étoile. Parce que c'est ton étoile qui fait ta grandeur. Amen. Le jour où tu es né, le ciel a parlé. Amen. La plupart des gens, ils ne connaissent pas ce que le ciel a dit le jour où ils sont nés. Tous ici, le jour où tu es né, le ciel a dit quelque chose. Amen. Cherche ce que le ciel a dit te concernant. Amen. Parce que les gens ne sont pas venus chercher la personne. Amen. Ils sont venus chercher l'étoile. C'est l'étoile qui les a conduits vers la personne. Frère bien aimé. La Bible déclare que ces gens ont commis une bêtise. Ils sont allés chercher l'avorteur de rêves. Ils sont allés chercher les tueurs de rêves. Ils sont allés chercher qui Hérode. Hérode. Les Hérodes sont dans nos églises, dans nos familles. Les Hérodes sont où c'est Dans notre société, dans nos villes. Leur boulot c'est de détecter les étoiles des autres Pour faire quoi Amen. Pour les avorter Amen. En tout cas pour les interrompre Amen. Il est à une étoile telle que Ils sont au courant Amen. Ils sont au courant que la parole créatrice C'est une église bénie Ils sont au courant le signe qui montre qu'ils sont au courant. Regardez tous les problèmes qu'il y a dans cette église. Amen. Ça, c'est la preuve. Amen. Que l'étoile est déjà haut. Amen. Amen. Et que l'étoile est déjà vue. Ils sont allés, en lui poser la question. Il est où Or la Bible déclare que dans son cœur, il mûrissait. Il mûrissait. Il nourrissait quoi Une haine viscérale. Au bébé qui vient de naître. Parce que le bébé qui vient de naître Ce n'était pas n'importe qui Le bébé qui vient de naître C'est le Seigneur terres. C'est ton Joseph C'est lui qui t'assure le pain Yaya Tu as des problèmes Tu as faim Ça ne va pas Je n'ai pas trois solutions Jacob n'avait pas 150 solutions Quittez ici, allez là-bas Allez trouver Joseph C'est Joseph qui a le pain vous voulez le pain Amen. Pas de trois cas de manière Jésus est là comme ah. le pain. Il s'est présenté. Je suis le pain de vie. Yes. Avant qu'on te dise prends l'huile. Avant qu'on te dise dors là-bas. Avant qu'on te dise l'alaletoko. Avant qu'on te, qu te dise je t'annonce que la personne qui est capable d'arrêter oh. la famine, il s'appelle Et il est là au milieu de nous. Est-ce qu'on peut l'acclamer très fort Il s'appelait moncher, tiré des eaux, mon mari. Hein, maman? Ouais. Quand on était encore au pays, quand on dit, oh non, on a un Tout le monde poudre les l'escampette. Mm. Parce que l'enfant qui sort de l'eau, qui est tiré des eaux, c'est un enfant spécial. Ah, ouais. mais... Il s'appelle tiré des eaux, tiré de la connaissance, tiré de la, du savoir céleste. Tiré... Il n'est pas n'importe qui, hein? Sa mère là, il l'a regardé. La Bible dit, hein, ses parents ont vu que cet enfant était beau. Yaya, Yaya, yes. quand tu as une destinée exceptionnelle, mm -hmm. tu es toujours beau. Ta beauté ne vient pas de ton visage, mais ta beauté vient de la mission que Dieu a mis en toi. Mais, qui? La fortune avec moi l'avorteur, il est avec moi le tueur, il oui, tu avec moi l'interrupteur. Oui, oui, oui. Il a tout fait pour tuer ces garçons dès le passage. Dès les Tous les garçons, embrassez-les. Amen. Amen. Non, non, non. Tous les garçons, quoi Tuez-les. Tuez-les. Alors si tu te convertis maintenant tu es une fille, le diable te regarde et te dit dit, hey, moi je n'ai pas eu besoin d'être de fille. Moi, je cherche des garçons. La différence entre une fille et une garçon, un garçon, un garçon a la sémence. Mm -hmm. Un garçon dépose toujours la sémence. Qu'en fait, tu as la sémence. Ah. Je connais le projet. Mm -hmm. Voilà. Aujourd'hui, en, en, en, en, en, en, en poussant. Parce que je vais être la français en personnant, je vous donne les cinq réalités de la vision. Est-ce que vous êtes là Amen. La première réalité est que la vision vient toujours de Dieu. Amen. Toujours. Yaya hum? Toujours. Personne ne peut me dire ici, parce que moi je n'ai rien. Non, toujours. Hier, je t'ai dit, ça se trouve soit poussé. Dans ton sac, soit poussé. Dans ta maison, soit poussé. Et Dieu te pose la question ce soir. Une femme. Oh non, moi ça va pas, passer Ah, moi vraiment, papa. Moi, moi, dans leur misère. Il est où Dans leur prison. Dans leur. Dieu leur envoie des avions. Amen. Dieu leur envoie des millions. Amen. Dieu leur envoie quoi Dieu a déposé déjà quelque chose en toi. C'est comme ça que quand toi tu viens devant lui, en cherchant que qui te donne la solution, il te pose la question. Moïse, qu'as-tu dans ta main yes. Regarde un peu tes mains là. Bon. Regarde tes mains. Grand frère, tes mains là, n'est-ce pas Renferme les solutions de ta vie. Yes, amen. Ce même pas un prophète. C'est même pas un mot où tu as un sous-vêtement bleu. Les chefs... non, Non, non, non, non, non, non parce que... C'est... Bon, Moïse est, est, est aussi déçu. Hein? Parce que Moïse dit Envoie une autre personne. Parce que moi, vraiment, et, et regarde, tu as créé des gens. Mais moi, c'est l'imbécile des imbéciles. Je suis vraiment incompétent. Oh, tu sais quel est l'incompétent. Je suis vraiment incompétent. Incompétent des incompétents. Je suis véritable, tu Je suis vraiment zéro, zéro, zéro. Or, quand tu le rencontres. Il te fait passer des zéro à yes, Alléluia. Ah, Quand tu le rencontres, maman, mm. il ne change pas de zéro. Lui, il est un. Amen. Il se met maintenant yes. à côté des zéro. Plus il y a des zéros, plus tu es grand. Amen. Plus il y a des zéros, plus tu es puissant. Yes. Oui, tu as les chaos dans ta vie. Mais pour que les, cailloux dispa les, les, les, les, les chaos disparaissent, tu as seulement besoin des un. Mm -hmm. Et je te présente le 1 ce soir. Amen. parler de l'oncle non. non moi je t'ai parlé de ta tante. non je t'ai parlé de ton père non. est ce que moi je t'ai parlé d'une autre personne j'ai dit quas tu entre quoi t'aimer un garçon est devenu millionnaire il s'appelle Labi Kabi. c'est kaby d'Abi Kaby l'âme c'est un sénégalais réfugié il est en Italie il parle pas lui mm -hmm. il vient seulement il fait Mm -hmm. Millionnaire, le monde entier parle de lui. Même l'Italie lui a donné la nationalité. Il y a eu la nationalité parce que tu n'as pas encore découvert ce que tu es. Mbappé est devenu Mbappé. Même Poba n'a Même Même Il est comme bizarre comme ça. Il, eh, qui connaît Koro Kandi? Mmh. Hein? Est est comme les Congolais disent qu'ils ne sont les Canas. Ah. Ah. Mais mets-lui dans un terrain de football. Ah. Tu sauras yes. la constance, ah. la combativité, ah. la. à de ceux qui m'en ont pas. Ah. L'endurance. L'endurance, Yaya, 87. Et reste-moi ah. que tu es là, Yaya. Ah. Ma chérie, c'est seulement toi, Gaga Le. Bain. Ah, là, frère, ma prière est pour là. Abandonne ces prières-là. Oui. Ah, Dis Seigneur, tu y as déjà parlé. Oui. Oui. Donne-moi la capacité de le découvrir. Oui. Ouvre mes yeux. Maman, qu'est-ce que tu as entre tes en? Oui, oui, j'en sais rien. C'est avec l'âge où j'ai. Papa, qu'est-ce que je vais encore attendre J'ai vu des enfants. Ils ont mis donné les cocos. J'attends que la mort. Maman, ça tu minimises le rêve de Dieu dans ta vie. Parce qu'à 75 ans, à 65 ans, il y avait une femme qui s'appelait oh, Sam. Yes, Dieu est venu lui dire, hé, hey, à 65 ans, d'ailleurs je commence. À 65 ans, j'ai un plan amen, amen. Je te propose un projet amen. Je veux faire de toi ce que tu n'as jamais imaginé Au nom de Jésus de Nazareth Ce que Dieu imagine à faire dans cette église Ce que Dieu imagine à faire dans vos vies Vous ne l'avez pas encore réalisé Aucun, aucun réalisateur Aucun scénariste ne l'a écrit hey, Aucun Sauf Le rêve Vient toujours de Dieu. Amen. Toujours c'est Dieu qui vient. Il dépose. Tout, Yaya. Toujours. Deuxième réalité. Yaya. Le rêve a été toujours incompris. Hein? La vision a toujours été incompris. Vous êtes là? Amen. Toujours. Bon, je dormais. Je... Je vis le ciel. Je vis le soleil, yaya. Ah. Maintenant, le soleil à côté du soleil, je vis quoi Je vis la lune. Après la lune, je vis quoi Onze étoiles. Et ces onze étoiles-là font quoi C'est oui. prosterne. Oui. Yes. Les héros ont entendu ça, ils ont dit imbécile. Yaya, si ton rêve s'explique. C'est un faux rêve hey, amen. Amen. Non, non, non, je vais, je vais dire autrement amen. Si ton rêve est compris par les autres Ce n'est pas le rêve de Dieu amen. Le rêve de Dieu toujours est compris amen. Voilà pourquoi j'aime dire hein, Dans ta vie Il y aura toujours quelqu'un Qui viendra te dire Tu ne vaux rien Il y aura toujours quelqu'un Même si tu prêches bien comme je prêche là Il va chercher des petits souris Petites souris Oh non, il a parlé de l'éolien de là. Ah, yeah. On m'a présenté le professeur de grand ici. Non. non. On m'a présenté qui papa? Oui. Ah on m'a présenté prédicateur. Yeah. Que ce soit le. Yeah. Que ce soit là. C'est la presse que je suis en train de dire. Frère bien-aimé. Je suis en train de dire. Le vrai rêve. Je dis le vrai. Quand tu te mets devant toi comme ça. Tu dis à tes parents. Papa, tu es le grand millionnaire. Hey, hey, Surtout nos pères africains, il va te regarder. Il dit, bon man. Mais dis, papa, c'est ce que j'ai ça. Moi j'ai un grand frère qui ne prie pas. Mm -hmm. Mais depuis qu'on était bébé, il disait, moi là, vous tous là, dans de sa vie. Karaté, donc, bon, il n'aimait pas les études. Il était foufou, fou, mais il disait, karaté. Mais qu'il est chou. Ah Pendant qu'on est minimisé là, tout il est arrivé au Portugal, il a fait une photo. A commis la c'est dans Yaya. Yaya. Yaya. Notre souci, au lieu d'avancer dans notre vision, notre souci, c'est de voir ce qui. Non, surtout pas les autres faux. Comment les autres minimisent Hein? Parce que lorsqu'ils s'approchaient Vous savez comment les frères l'ont appelé Regardez-nous ces Ces faiseurs de rêves Regardez-nous Regardez-nous regardez les, les noirs Entre ce qu'ils disent Et ce qu'ils pensent être Ils oublient Que toi tu marches pas seul Tu es ya. Ils oublient que toi quand tu es là à l'église tu dis You are Yahweh. Amen. Hey, Amen. Tu as quelqu'un que même Pharaon ne connaît pas Amen. Pharaon a dit je ne connais pas votre Dieu là Amen. Parce que là c'est la dimension supérieure Pharaon, on aime le pauvre père Amen. Ça c'est un niveau Le rêve a toujours été con. Moi je me marierai Amen. Avec l'homme riche Des lions Amen, de lion. Amen. Tout le monde regarde ta belle tes et N'a n'a est à 12 0. <rire> <rire> <et> 12 0. Ça, <rire> grand frère. Puisque le rêve vient toujours des dieux, pensez grand. Amen. Voyez grand. Je vous Amen. interdis Amen. de penser petit. Soujetez toujours là-haut les étoiles. Amen. Toujours les étoiles. Comme ça, si tu tombes, tu peux tomber sur la ligne. Hein, mais laisse toujours grand. Je suis grand. Je suis dans une grande église. J'ai un grand pasteur. J'ai des grands projets. Je suis une grande dame. Je suis une grande maman. Parlez en grand. L'eau, on Amen. a moi et à son Parce qu'en France, tout est petit. Au oh, petit magasin. Mm -hmm. euh, moi, j'ai un petit. L'esprit de la France des petits, là, nous on ne fait pas Nous on fait le système américain Parce que ça rencontre Dieu Je ferai ton nom petit Amen Je ferai ton nom petit Je ferai ton nom petit Je suis un grand footballeur. Quand je joue, tout le monde s'arrête Et quand tu dis ça Il y a toujours des gens qui à côté Ils disent Ayo gratta Vraiment. Yaya Yaya, yeah, yeah. mm -hmm. yeah, yeah. mm -hmm. tout ce que tu vois, vient vers toi Amen. Tout ce que tu appelles, vient vers toi N'oublie jamais Amen. le pouvoir de la parole Amen. Le pouvoir de la parole Amen. vers ceux qui sont là-haut et qui disent I have a dream yeah. Il est mort, le rêve n'a pas été accompli mm -hmm. Mais après sa mort, ce qu'il a dit s'est réalisé Yaya, yeah, yeah. mm -hmm. tu sais qu que dit-il, le déjà dit je vais diriger ce pays. Alors, vous, vous êtes seulement la dame dame. <rire> regardez, Aliaga Foufou. Mais qui vous a dit que Dieu tient compte de Foufou? Les gens viendront te dire toujours, tu es réunionnaise, on vous a vendu, vous êtes des esclaves. Ça, c'est la définition de l'homme. Alors, regarde-moi. Ne laisse pas quelqu'un te définir. Grand ah, ouais, bon, frère. Ne laisse pas quelqu'un te définir. Quand tu marches, Soit la sœur en Christ que Jésus a racheté. Yes. Amen. Soit la sœur en Christ que Jésus a donné de la valeur. Amen. Et surtout la vision. Quand je marche, j'ai déjà les pas des millionnaires. Amen. Quand je parle, j'ai déjà les, les paroles mi yes. Parce que je suis millionnaire. Amen. Millionnaire, frère. Nous ne voulons plus des chrétiens pauvres. Nous voulons des chrétiens riches. Amen. Des chrétiens qui ont des idées, des innovations. Yes. Des chrétiens qui vont nous faire des choses qui vont faire au monde. Waouh! Amen. Amen. Yaya, yeah, yeah. okay. troisième, je dis deuxième. Hein? Oui. Deuxième, je dis quoi oui. hein? Un, Alors, là, on arrive là où ça fait mal. La vision n'a jamais été facile. Jamais été facile. Non frère, je dis quoi Jam Parce qu'il y a des gens qui disent, Seigneur, tu m'appelles. Lundi, et tu m'introduis mardi. Le Dieu que nous prêchons, Fifi, il te prend un moment, mais il sait que tu es encore immature. Il ne peut pas te donner l'argent. Fifi, tu marches comme ça parce que tu n'as pas encore 5 000 ou 6 000 euros en compte. Le jour où tu auras 10 000, même ta démarche est-ce que, est que dans cette église il n'y a pas de demandeurs d'asile les demandeurs d'asile ils sont là quand quelqu'un vient il n'a pas encore eu les papiers maman. tu sais comment il marche il vient avant à l'église papa il est en 12h30, h il pas dès qu'il a son papier j'ai dit il vient arrêter avant nous, j'avais des courses tu vois euh... Yaya, yeah, yeah. c'est toi là qui a des cours maintenant. Papa. Toi là. Oh là là là. là. Oh, papa. La vision hey. a été toujours comment oh. Difficile. Attention à la génération du 21e siècle. L'on a Ça, c'est sur les Congolais. Voilà pourquoi ils ont des problèmes. Non, non, non. Je sème. Je laisse les temps. Amen. Hé! S'aimer d'abord mmh. Tu n'as rien s'aimer Qu'est-ce que tu veux faire mmh. Non, non, non, s'aime mmh. Est-ce que vous êtes là Amen. Amen. Génération micro-ondes, on n'en fait pas Amen. Dès qu'on a déjà mis la main Tu es, tu tu Moi je ne peux pas me marier avec une femme comme ça mmh. Moi j'aime me marier avec une femme mmh. Il met déjà au feu Ça Amen. commence à donner le, ah. le ah. Son. Ah. Là je sais que je n'ai pas aimé l'Angola pour ça. L'Angola, on met seulement maintenant et dix minutes après, pronto, pronto. Moi, je ne mange pas de pronto comme ça. La nourriture qui dure, c'est comme le vin qui dure. Plus le vin dure, plus sa qualité dure. Plus son prix, son prix dure. Durée dans le temps. Ma chérie, ne te laisse pas définir. Je suis petit Ce n'est pas parce que je suis petit que rien ne marche mm. Il était onzième de la famille mm. Comme moi je suis onzième de ma famille mm. euh, Parce que le père nous a eu un peu Nous sommes une quarantaine mm. bon, Ce n'est pas votre problème Vous écoutez seulement <rire> Nous sommes une quarantaine Moi je suis le onzième oh là là. Attends, est ma maman Je m'en suis des <rire> temps Qui a dit Onzième de la famille et quand tu es 11, tu es Joseph. Amen. Quand tu es 11, Joseph est mort à 110 ans. Quand tu es 11, c'est Joseph. Il a attendu 22 ans, donc 11 fois 2. Voilà pourquoi l'année 2022, c'est une année stratégique. Amen. Beaucoup de morts. Toi, tu es resté vivant yes. parce que Dieu veut, en l'an 2023, faire des choses extraordinaires. Oh. Ah. Toujours difficile. Toujours vous connaissez la, la difficulté de la vision? Hein? Et que dès que tu as la vision, c'est comme si. Pourquoi? Parce que, comme. Jordi, quand tu as la vision, tu deviens comme des tueurs en série des États-Unis. Vous savez comment ils marchent? On leur met quoi? Des chaînes à. On leur met des chaînes, où c'est okay. comment Celui qui a la vision, Dieu ne va pas les laisser aller n'importe quoi. Mmh. N'importe où. Mmh. Celui qui a la vision, la parole que Dieu va faire. Toi tu es Joseph, tu vas aller où mmh. tu, tu, tu vas. Joseph dit, mais je ne comprends rien. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils commencent à prier, Dieu leur parle, ils trouvent leur vie, s'est détériorée comme avant. Ils disent, ah, lorsque je priais, pas, je t'ai bien. Il y a que je commence à. Yaya ya. Depuis que tu as la parole de Dieu, ta vie est devenue en prison. Yes. Ça ne s'appelle pas le lien de la famille. Ça s'appelle le lien de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas seulement prêcher le liens de la famille. Amen. Dans ta souffrance, pose-toi la question, c'est le lien de Dieu ou c'est le lien de la famille. Amen. Parce que toi, il y a des fois où tu chasses même les lien de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse. Là, Dieu se dit, ange, viens un peu. <rire> <rire> Il ne sait pas. Tout ce que je suis en train de faire, concours Yaya. Tu dois être vendu. Amen. Hein? Mais ta caravane ne va pas vers un voyage qui n'a pas de lendemain. Non, non, non, non. Dans ton voyage, tu tomberas dans la maison des Potiphar. Amen. Tu seras dans la maison des Potiphar. Oh, ce que j'aime dans la vie de ces garçons. Dans la maison de Potiphar, au lieu qu'ils soient au coin, en train de dire, Fuku emwini kwangi. Des chrétiens qui cherchent de nous voir qu'il nous pas Moi, vraiment, ma vie. Pasteur, vraiment, tu ne peux pas quoi. J'ai reçu Jésus il y a des ans. Des ans, qu'un! Deux ans, Yaya! Les autres ont 40. Ils n'ont pas encore reçu ce que Dieu leur a donné. Mmh. Toi, des enseignements. Mmh. On est dans un coin en train de faire quoi C'est lamenté. Il avait raison de se lamenter. Pourquoi Parce que la, la, la plaie était énorme. Qui l'ont vendu C'est vrai quand même, c'est vrai. Tout le monde est scandalisé. Parce que c'est le frère de Pogba qui dit que Pogba est de marabout. Que Pogba c'est un. En vous que que les gens disent, mais oui, il fallait que aujourd'hui dise ça. On allait un peu avoir du crédit. Mais qui Son propre frère, mais quel scandale Scandale. Mais frère, c'est tout ce que vous avez. Quel scandale Chaque 15 minutes, scandale pour bas, scandale pour bas, scandale pour bas, Pourquoi Son frère. Son sang. Il se retrouve dans la maison du potifard à travers ses ah vision, Tout ça c'est quoi? Quand la vision de Dieu vient Ça t'emprisonne Quand la vision de Dieu vient Tu vas te retrouver dans la maison de Potiphar Quand la prison vient hein? La femme de Potiphar va te chercher à eh oui, Qu'est-ce que vous pensez? Ça c'est les impôts de l'élévation Tu veux t'élever? Attention, hein. l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de quoi. Et ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni, ni, ni de quoi. L'élévation vient du Nord. L'élévation vient du Nord. Parce qu'on a dit ni de l'Occident. Ni de l'Orient, ni du, si, si. ni du. Alors, il vient d'où? Il, il vient du plage. Nord. Il a... eh. Mais moi, je te <rire> dis que l'élevation <rire> vient du Nord. Or, le Nord, c'est là où ça fait. Qui est déjà parti à l'île? Oh. L'île. Vous entendez le nom? L'île. L'île vient du Laïla. Laïla, c'est Delila. Delila, Delila, c'est la porte qui amène vers la nuit. Le nord, c'est la nuit. Qui va être élevé ici? Le nord. Moulili. Alors, nous, maintenant, nous avons déjà peur de Moulili. Dès qu'on voit Moulili, miaou, miaou, miaou. Ah, grand frère, si tu as la chance de rencontrer un chat noir, tu es béni. Le noir, c'est le lieu de ta bénédiction. Yes. L'obscurité, c'est le lieu où Dieu te rendra riche. Le, Pourquoi Dieu te oint? Pourquoi Dieu te donne la vision? Mais pour que tu ailles dans l'obscurité, non? Ah, Amen. Amen. Ah, yes. Tu penses que la vision, c'est pour uh, s'habiller bien? Trois pièces. Oh je vu, je oh tcha, tcha, tcha. oh la Vous allez sentir Ça c'est pile Mais dans le médaille Il y a toujours qui le fasse Le fasse c'est là Le combat de l'élévation S'il n'était pas pour bas Qui allait parler de ça On parle de ça pourquoi Il est pour bas C'est à dire il a quoi On ne parle pas de tout oh, Qui peut pourquoi La réalité le jour où Jésus va te donner l'argent Tu auras même des avis que tu n'as pas pensé Parce que l'argent A plusieurs définitions Mais j'aime la, la, la, la, la, la, la, cette bénédiction Qui dit L'argent rend l'homme De l'invisible au visible Amen. Tout le monde a eu l'art Seigneur donne moi l'argent L'art est important Si j'étais venu ici en jet privé Hein? Oh. On en suis descendu à l'aéroport de quoi? Saint le Saint-Exupéry, après je viendrai prêcher ici. Cette ça, allait être remplie à combien ah. Débordé pourquoi des... Pour mon onction. Non. L'A Yaya. j'ai un... des vidéos. Fali m'a bloqué. Avec son bloqué, il a 2 millions. Moi je poste des, des, des, des vidéos de 5 minutes. Mais je n'ai pas l'argent pour booster ça. Frère, comment il faut des, des directs à Bandiga où 1.800 personnes C'est mm. 1.800 la vie et d'où Là, Tout es bien, là L'église, nous resterons toujours dans l'anonymat. Au plus longtemps, nous on aura toujours la foi de Kinshasa. là, mm. Est-ce que vous êtes là Amen La tissue est toujours comme difficile dans la maison de pharaon qu'est ce qu'il fait il pleut? Non. même pharaon est touché parce qu'il voit il sert il prie il sert, il prie il sert. écoutez ce que la bible dit Potiphar vit que la main de l'éternel est sur. mais Potiphar c'est un païen non comment il peut voir frère au nom de Jésus, Amen. je prophétise en ta faveur. Amen. Il faut que ta faveur soit visible. Amen. Il faut que les gens, en te regardant, puissent dire « Ah !» Comme j'ai vu dans la vie de ces garçons-là. Il ne m'a pas donné mille euros, mais j'ai vu quelque chose. Amen. Il faut que les gens arrivent à voir ce que Dieu a mis en toi. Amen. Tu Amen. passes une aperçu Fifi. Partout, tu passes avec cette taille-là. Avec taille-là, c'est un voyou qui t'appelle, Fifi. Comment non un... Non, après la bombe, vit, non. Fifi, dis-lui au nom de Jésus je, Toi vraiment, tu es un noir Noir Il faut que je te chasse au nom de Jésus Parce que je n'ai pas besoin de pichard. Moi j'ai besoin De garçon, Hein papa Parce que beaucoup de garçons en Europe sont des pichards. Il est bien habillé Il est bien Mais dès qu'il ouvre la bouche, tu comprends que l'on gagne Il n'y a rien dans sa caboche Or la première bénédiction que Dieu donne à l'homme, c'est quoi C'est sa tête. Voilà pourquoi la vision de Dieu vient le déposer à la tête. Il dormait pendant la nuit. Qu'est-ce que Dieu vient faire Il lui montra si dans ta vie chrétienne tu ne vois rien, tu es l'homme le plus malheureux. Attention, il faut que tu notes bien. Il faut que quand tu songes, tu vois. Comme le pasteur m'a dit, je voyais ça aujourd'hui. Je voyais ça et je voyais ça. Yes. Amen. La gloire de Joseph, c'était parce qu'il voyait. Amen. Ne négligez jamais les songes. Amen. Ne laisse jamais une autre personne interpréter ton songe. Allô, Téléo? Allô, Téléo? Aujourd'hui, je dormais, je vis que tu es mort, papa. Tu mourras certainement. Oh. Dis-lui arrête de moi Satan. Oh, tu as rêvé pour moi, laissez-moi interpréter. Amen. Et moi, j'interprète et je ne mourrai point. Amen. Je suis prêt et je raconterai le œuvre de Dieu. Tu vas prendre seulement la ceinture, hein? mais eh, oh non, cette ceinture appartient à qui Oh à Paul, mais il commet l'imprudence. Oh non, c'est la ceinture de cet homme-là, il ira là-bas, on l'arrêtera, on le tuera. Paul est lié, petit. Ne pense pas parce que tu es prophète. Non. Tu veux m'impressionner. Moi, je pars là-bas. S'il faut mourir, je mourrai. Mais Paul est parti, il n'est pas mort. Hein? Oh non, pasteur. Un prophète m'a appelé à Kinshasa. Il a vu que mes pieds ne marchaient plus. Tu le connais? Non. Tu sais là où il prie? Non. Tu connais son nom? Non. Tu connais le niveau de sa foi? Et comment tu peux prendre les risques d'avoir ton âme? Et les remettre entre le mains de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est très très dangereux. Joue avec la voiture parce que la voiture c'est la voiture. Hein, mais on ne joue pas avec l'âme de quelqu'un. Ah. Quatrièmement, quoi Les quoi Quatrième c'était quoi Troisième c'était quoi Toujours difficile. N'est-ce pas Quatrièmement, la vision. Hein vous êtes là ou pas Amen. La vision demande toujours de la patience. Mmh. Toujours de la patience. C'est comme ça qu'il a fait 12 ans en prison. Mais ce qui est drôle, papa, on n'a jamais vu là où cet homme a murmuré. Mmh. On n'a jamais... De... Même, même en prison, yes. il met sa grâce au profit des autres. Amen. En prison. Les gens, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé Ils s'approchent vers lui, excusez hein? Moi j'ai dormi bon, Tu sais pourquoi moi je suis ici Il commence à raconter la vision Or la vision c'est quoi La vision c'est Ce qui a amené Joseph en prix. Quelle, quelle devrait être la, la réponse de Joseph Quelle devrait être sa réponse Hein C'est la Bible ou C'est votre église qui veut me tuer non tous les pasteurs ces derniers temps, c'est l'église qui les tue. Hein. Il y a des gens que j'ai bénis. Il y a des gens que j'ai vraiment... Oh là là, j'ai donné toute ma jeunesse pour eux. Mais aujourd'hui, ils me réunissent. Aujourd'hui, moi j'ai connu un grave problème. J'avais plus de 100 personnes à l'église. Je ne me suis retrouvé qu'avec ma famille. On est huit. Tout le monde commence à dire. On va les punir. On ne vient plus. Derrière, c'est un faux. Moi, faux. J'ai passé 20 ans avec vous, avec vos jeunes filles. Vous avez la vraie faux. Jeunes filles, on a un picolabar, vous avez un Pour nabo, beau, est-ce que vous ne remarquez pas Mais ce n'est pas mon école, Non, Non, Ce n'est pas mon école. Je suis dans le col des maïs et des cadépins. Je suis dans le col des diades et des cadépins. Je suis dans l'école. Je, je, moi, je, suis, je viens d'une école. Grand frère, grand frère. Mais mm -hmm. si ça va pas, ça n'allait pas. J'étais dans la prison et quand j'étais dans la prison, je réfléchissais. J'ai entendu un pasteur. Oh non, je m'appelle Guilain, Guilain, Guilain qui? Guilain qui? Mm -hmm. Guilain qui? Ongi qui? Il est vraiment Ngina Mao. Parce que ton nom c'est ta destinée. Parce que Ngina Mao veut dire quoi? Ngina Ngina. Et l'autre on a Ngina Mao Mao Yangaï Ngina et Ngina Mao Ngina Mao m'a appelé. Je ne connaissais pas ce pasteur. Je viens à Lyon depuis 2001. Il dit, Pasteur, est-ce qu'on peut me donner, vous me donner le, le nom de compte de votre église? Je lui dis, Guilain qui dit, oh non, non, non, pasteur, tu ne me connais pas, moi aussi je ne te connais pas, mais l'église, nous avons entendu ce que vous avez enduré, nous avons réuni d'abord 500 euros, même mes enfants étaient là en train de dire. Oh, il te connaît pas, papa? Non, oh. parce qu'à ce moment-là, et moi et les enfants déprimés. À ce moment-là, on oh, s'est dit, Seigneur, oh, Seigneur qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mes frères bien-aimés mm. Mais quand Dieu veut t'amener le mieux, il est capable de détruire le bien. Yes. Oh, je répète parce que je n'ai pas entendu mes amis. Quand Dieu veut te donner le mieux, il va détruire le bien que tu as. Amen. Après Dieu venu me dire "C'est le bien que tu as fait, je l'ai détruit." Mm. Seigneur vraiment tu détruire ça tous les bim que kéi. Tu les bim et kéi. Ma bounzéri qui Et comme euh, par hasard, je vais à Kinshasa pour des missions. Je vais là-bas, je suis malade. Je rentre ici après quatre jours. J'ai mangé à Lyon ici les tacos. Attention à vos tacos là. J'ai mangé les tacos là, j'ai mangé les salmons. Salmon quoi Salmonelle. Salmonaire. Les salmonelle ont failli me tuer en Afrique. Comme par hasard. J'ai mis de, de quoi Des costumes dans un sac où je dis, ça c'est les bibondés. Mmh. J'ai acheté des chaussures vraiment. Hein maman, mmh. là quand je vais descendre, pas. Mmh. Mmh. Maman, j'attends ça a aidé. Mmh. Mais comme d'habitude, Yaya. Mmh. Parce que je suis dans la prison. Mmh. J'arrive là-bas, tous les valises sont là. Les seules valises sont nous Jusqu'aujourd'hui, porter des quand Dieu veut t'amener en prison personne ne sera là pour te faire sortir yes. je, je perds même que ton pasteur ne te fera pas sortir pasteur quand tu, quand tu constates qu'un enfant est dans, dans la prison laisse-le alors maintenant nous nous sommes vraiment des spécialistes des, des chemins à cousine oh non, viens, on va prier, on va jeûner Hein, on va gêner et puis. Euh, oh Jésus, regarde ta fille, regarde ce qu'elle est, qu est en train d'endurer. Non, dis-lui Seigneur, continue à lui donner des combats. Des combats, et... ça c'est Goliath. Goliath a niom Parce que Goliath, c'est un signe que David arrive. J'ai dit, quand Goliath est dans ta vie, c'est comme ce que je vous ai dit. Regardez ça, regardez, j'ai des choses à vous dire. Ça prend de patience et puis, dernièrement, n'est-ce pas? La vision amène toujours à la gloire Amen. Quand tu as la vision hein, Dieu te donne un rendez-vous Que ça finirait par la gloire Amen. Oh, Je dis hein, ça, yaya, ça finirait et, Dieu, et puis Dieu écrit de manière droite Avec des lignes cool Lyon Deuxième équipe de Lyon Monaco Deuxième équipe de Grenoble Papa, il n'a pas encore fini. Amen. Parce que ce qui vient après, les gens vont se dire, « oh, Mais nous, Maman, Lyon, directement, Monaco, Monaco, PSG, PSG, Endoven, Endoven, Manchester, United, Chelsea. » Non, non, non, Dieu n'écrit pas comme ça. Mm. Dieu, quand il crie, il donne des haltes. Parce que le soleil a douze haltes. Même la lune a quatre haltes. C'est comme ça que Jacob avait quatre femmes. Et Télémac. Janvier, février. Quoi? Alors, toi, quand tu es là au stop, tu commences à et, et, et, et, chasser tous les démons. Démons, je t'assure ce matin, tu es un enfant de Dieu. Tu es protégé par le ciel. Yes. Amen. Dieu, parfois, décide de te laisser comme ça pour t'éprouver. 12 ans, il n'a pas pleuré. Alors, maintenant, regardez ce que tu fais. Pendant la patience, soit ça retarde la destinée, soit ça dévie ta destinée. Dieu a prévu de faire 400 ans. Comment ils ont fait 430 ans? 30 ans, on est où, toi? Qui peut me dire là où les 30 ans sont venus? Parce que Moïse a tué quelqu'un. Est-ce que toi, tu as besoin de tuer quelqu'un pour voir ta gloire aller de la mort? Hein? Ce que je vois à l'église là. Cette sœur là. Elle n'aime pas cette sœur là. Oh, quand elle vient, là-bas, la vie. Tu es un chili, même ta sœur, même avec sa poitrine. Oui, tu Yaya, Yaya, Amen. ce que Dieu donne à Fifi, il ne le donnera pas à Stécie. Hein? Ce que Dieu donne à Stécie, à à il ne le donnera ça pas à, à Papy. Hein? Ce que Dieu donne à Papy, il ne le donnera pas à Arnold. Hein? Ce que Dieu donne à toi, il ne le donnera pas à, à, à, à, à, à Francine. Hein? Pourquoi? Parce que ce qu'il t'a donné, il t'a donné. Amen. Et ce qu'il t'a donné ne mourra jamais. Amen. Car tout ton parfait, toute grâce excellente, descend du haut. C'est Léon. Frère bien-aimé. Je vais maintenant vers la fin. 45 ans, hein? oui. Il est 13. Regardez. Je suis allé étudier. Hein, hein? Amen. Je suis allé étudier. Les mots rêve, songe. C'est haloum. Regardez. Ça, c'est le mot vision. Haloum. Est-ce que vous avez vu ça? Maintenant, le mot combat. Dis avec moi combat. C'est combat. le combat, non? La vision est quoi? C'est combat. Le mot vision, maintenant, non, non. Les mots combat En hébreu Est-ce que vous savez Vous savez ce que ça signifie Attendez Attendez je l'ai écrit Puisque c'est l'hébreu Je l'ai écrit parce que l'hébreu c'est pas C'est pas bon Quand je commence à chercher <rire> <rire> mon Monana au nom de Jésus Voilà en hébreu, les mots. Hein? En hébreu, maintenant, c'est combat, c'est mi. Hein? La. D'accord Ha. Vous êtes là Oui. Ha. Ha. Ma. J'ai dit ma. Merci. Dis, dis avec moi, Dieu, Dieu est drôle. Oui. Le, mot, le mot en hébreu de quoi De la vision, c'est quoi Khaloum. Le mot combat, c'est le ha, ha, ma. Regardez les. Regardez la beauté de l'hébreu. à l'intérieur, il y a Halem. Qui connaît Halem Bethlehem. Vous avez déjà entendu ça? Bethlehem. C'est Bethlehem. La maison de quoi? Du pain. Pain en hébreu veut dire l'érem. C'est-à-dire que la vision, c'est le pain. L'IPA. Demandez à Poutine qu'est-ce qu'il cherche? Le pain. Demandez à Kagame, il cherche quoi au Congo? L'IPA, ya! Chérie, ton pain est là C'est comme ça que moi ces derniers temps j'aime des chrétiens intelligents Pas des boubards là Qui viennent toujours au nom pasteur on a la Frère, tu m'as dit que tu es angolais non En angola on marche même avec des petits coupés là Et ça n'y rien Dès que tu t'es converti, problème, no, no, <coughs> si, y a un problème non non c'est si on a m'a parlé de barbe rouge, moi j'me balle. Mince le yoga de la barbe rouge, Tu es, tu, tu ne peux pas impeder toi. <coughs> tu n'as pas, <coughs> <Tu coughs> pas de problèmes sexuels. Dis à ton pasteur de prier pour toi. Amen. Amen. Amen. Bon Nico, ont changer à demander à ces pasteurs là. Nous à notre époque, on était sale. <coughs> hey, j'ai une seule chemise. Bah parfois sur le yogi, on a timi balé misad. Ça, c'est le conseil de ma femme. Tu as mis ça, tu peux embrouiller ma carte. <rire> Est-ce que fait fais ah, Qui sait que le nsung amène la présence de Dieu. Amen. Sentir les bonnes choses. Okay. Si tu n'as pas un parfum, il faut aller acheter. Amen. Si tu as ton meilleur ami, le meilleur cadeau qu'on donne à sa, à son ami, à sa femme, c'est le ah, parfum. Ah, Jennifer a ah. semé un parfum malou. Si? Oui, oui, oui. Ah. Toujours parfum. Et puis, dis-lui, il faut choisir son fasses oui, oui, parce que Kenzo veut dire Elle est à moi Oh amen. Elle est à moi Papa Kenzo de <rire> la rame, hein, quoi? Kenzo Parce que Kenzo veut dire quoi? Est-ce est que vous êtes là? Amen. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Regardez, regardez, combat, hein? Combat Vous hein? êtes là? Amen. Mais si vous étudiez bien Vous regardez que le, ici, il y a le pain Ici aussi il y a le pain. Donc, le combat c'est quoi C'est. C'est lui qui étudie pour avoir le pain. C'est lui qui étudie. Donc, c'est-à-dire que Poutine. Poutine, tout ce qu'il fait là. Grand frère. Le monde. Le, le, les troubles que nous avons dans le monde. Les gens cherchent quoi Les pâques. Ma chérie. Donc, le pain, la vision, dans le pain déjà, il y a l'ADN du combat. C'est lui qui a la vision et il fait quoi Il refuse le combat, eh ben, tu refuses ta vie. Amen. Amen. Yaya, tu refuses quoi la vie. Alors, je te propose une autre manière de combattre. Parce qu'on a déjà utilisé une manière de combattre le on le Simbité Simbité On dirait Simbité Feuille Feuille Azarach Où est Simbité Parce que tu vas à Kinshasa Tous les pasteurs parlent des démons Hein Oh, Alléluia De janvier à janvier Mais si vous allez dans cette ville là la première des choses que vous allez remarquer, c'est les activités démoniaques. Mm. Plus on parle des démons, plus on les fait sortir de leur dernière pour faire du sale besoin. Je te propose de parler des dieux. Je te propose de faire le combat, les combats de la du texte. Je te propose de faire le combat de David. Amen. David est celui qui a dit, ouvre mes yeux afin que je contemple combattre, venir par l'étude. Je te rassure que ta délivrance est dans l'étude. Je te rassure que ta prospérité est dans l'étude. Étudier! Amen. Problème d'ailleurs, Francine, tu n'aimes pas étudier. <rire> Quelqu'un a dit si tu veux cacher quelque chose aux Africains, qu'est-ce qu'il faut faire Écris-le. Allez, comme ça. Dis-moi les derniers livres que tu as lu toi. Les titres du dernier livre. Je... Maman, Bible, la Bible, la Bible. Non, maman, je merci pour la Bible, c'est un livre. Mais j'ai dit les livres que toi, tu... le dernier livre que tu as lu, c'était intitulé comment Maman, Pasta pas ça va livrez-le au Nino. Moi j'ai besoin de j'ouvre l'ordinateur Facebook pétage. Et, papa, le nombre de vies que moi je vois dans les pétages, j'ai dit l'Église a des problèmes. Les Dallo qui prêchent la parole, les Marcellos qui prêchent la parole, les gens qui libèrent la parole ne sont même pas entendus qui ne bruit or je vous ai dit dans le bruit le bébé ne vient pas le bébé vient toujours quand papa et maman entrent dans la chambre c'est dans l'intimité que vient le bébé Amen. tu veux être grand entre dans l'intimité de ce livres. Yes. tu veux être grand je dis tu veux être grand oui. Sois le fils de nous le Amen. fils du poisson c'est lui qui aime la profondeur Amen. au plus longtemps que tu n'entreras pas dans la profondeur, tu seras toujours appelé Simon, ah, ah, ah, Simon. Ah, ah, il dit Simon, avance en plein nom Amen. dès que Simon a avancé en plein nom on l'a plus appelé Simon yes. on l'a appelé qui Pierre. Pierre On l'a appelé Patard On l'a appelé Peter On l'a appelé Jupiter On l'a appelé celui qui a la capacité d'ouvrir la Bible Parce que la Bible est cachée Moi et toi Et puisque vous étudiez Vous Vous, vous priez dans une église qui s'appelle Quoi Parole. Parole créatrice Parole créatrice Parole créatrice Amen, Amen. Au commencement était quoi ah, ah, Regardez ça. Ça déjà, c'est 182. Ça, c'est 541. D'accord 541 ou 182, ça donne combien 359. 359 359, c'est qui Satan. C'est Satan. Chetan. Yaya Oui. Au ligne Satanaté. Oui. Tu n'auras pas de diplôme la, pra, la parole créatrice Ne peut pas être une église Qui donne des diplômes à des gens Qui n'ont pas étudié Et surtout qui n'ont pas passé à l'examen Le Jourdain doit être une église Avant que quelqu'un vienne chanter Il fasse quoi Il faut qu'il passe par des Des affermissements des, il, il faut qu'il puisse avoir le temps Il vient lundi, il commence à chanter Oh non, parce qu'il est adorateur A quoi est-ce que vous êtes là? Amen. Tu es fils. Eh ben, tu es fils. Tu... Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez, le, le, les gens pensent que quand Dieu t'aime, c'est bon. Non, quand Dieu t'aime, c'est grave. Quand Dieu t'aime, c'est comme si Dieu te livre. Hein? Tu vas là-bas. Et puis Satan lui-même ne vient en personne. Petit. Bon, il est écrit. On prendra le pain et les cailloux, mais toi tu es capable. Il regarde le diable, dit quoi? Il est aussi écrit. Regardez les combats que Jésus fait pour pour avoir le pain. Amen. Hôtel contre hôtel, yes. parole contre parole, Amen. mais la différence est dans l'interprétation. Oh, yes. Satan sait que tu interprètes ça, c'est pas ça. Yes. Toi tu veux pas lire? Hein? Toi c'est toujours, tu mets tes cabellos là, hein, la façon dont on a fait les cheveux là, ça a pris 8 heures. Et puis tu as mis la, la dernière look de Zara. Toutes les filles, ces derniers temps, même chez moi là-bas, mes filles n'importe que ça. Ces derniers temps, c'est que là tu amours à mon nom. Grand frère. Grand frère. Le Congo a combien de kilomètres carrés Heureusement, papa, il y a un amour d'enjeu. Soeur, soeur, quel est le numéro, le numéro satellite de la France? Tu sais rien du tout. Caraba, fière, Regardez-la quand elle marche. Cette sœur a dit, mais, mais tout le monde. <rire> Maman, quand on appelle, on fait d'abord 0, 0 et puis 33. Qui connaît 33? C'est la France. 33, c'est la France. Mais c'est quoi? Quand tu ne connais pas le Dieu d'un pays, tu ne pourras pas manger les bénédictions. 33, c'est quoi? 33. C'est le coach. Ah, t'es français. 33 c'est quoi 33 c'est ouvre. Garde, ouvre. Ouvre mes yeux. Ouvre. Quand tu as 33. Bon, monsieur C'est comme ça que la France, c'est le premier pays occident où la sorcellerie a un niveau élevé. Pourquoi Parce qu'en France, tout le monde voit. Mais il ne voit pas comme toi tu vois. Amen. Mais, il faut que les yeux, Troisième hein? lit Il faut que l'œil soit ouvert. Pour que tu deviennes Israël. Il était Yaakov, mais Israël, c'est celui qui a vu de l'autre côté. Amen. Dieu lui a dit puisque tu as vu ce qui est de l'autre côté, on t'appellera Israël. Amen. Israël, c'est celui qui a l'œil, l'œil, l'œil qui voit ce que les autres ne voient pas. Amen. Tu es en France, le pays des lumières. Mm. Et surtout, toi, tu es à Lyon, 69. Mm. 69, c'est quoi mm. 69. aïe, aïe, aïe. Lyon, c'est le pays des lumières. Lyon c'est le seul, la seule ville où il y a même une gare qui s'appelle Par Dieu. Par fait par! un par Par Dieu veut dire quoi? La part des dieux Tu as la part de Dieu mais tu fais quoi? Même Dieu c'est toi Tu as la est-ce que vous comprenez part des dieux Par une part dans cette ville, tout le monde qui habite a une part. Et ce qui me m'étonne souvent, on n'a pas mis les petits dieux. Je vais aller prêcher ça tout à l'heure. On a mis les grands dieux. Donc a la seule ville où on vous a donné la part de Dieu. Mais toi, quand tu pries, les simbitées, nous on ne pas les Amen. Nous, on dit autre chose. Yes. Ah. Nous, on dit... Ta gloire est là Amen. Ta main me touche Pourquoi Parce que je n'ai pas peur de Satan. Yes. Amen. Satan, c'est le maître qui... Le jour de l'examen, fait quoi Il met les mains derrière. Il vous a déjà donné les papiers. Il a composé quoi Les questions devant. Tout le monde va faire quoi Répondre. Mais vous allez, vous allez répondre quoi? Quand le maître met les questions là-bas, vous allez répondre quoi? Oh, les questions là sont en rapport à quoi? Avec ce qu'il t'a dit. Tu as déjà la matière, mais il y aura un moment de l'épreuve, 12 ans. Dis-moi ce que tu es capable de faire. Ça s'appelle le combat. Ouais. Mais dès que tu as la victoire sur le combat, ouais. vous lisez Matthieu, la Bible déclare que euh, euh, Satan est parti. Les anges sont venus les servir. Amen. Donc si Satan ne parle pas, Amen. les anges ne viendront pas. Oh, avant que les anges viennent, nous avons Satan. C'est quoi le Satanat Amen. Parole créatrice. Un pasteur comme ça, n'est-ce pas droit au soutien Amen. Amen. Mais ce sont les insultes que nous avons tous les jours. Yaya, yeah, yeah. un pasteur comme ça, tu ne peux pas rentrer toi-même, tu prends les vidéos de 5 minutes là, tu boostes ça pour que les gens entendent. Non, non, non, toi tu n'aimes pas ça. Toi tu aimes pétage, pétage, pétage. Ça se voit que ce n'est pas clair cette histoire-là. Mais... On remet l'homme de Dieu entre les mains du Seigneur. Qui suis-je pour pourrons? Mais regardez, je termine. Parole créatrice. Premier verset. Premier verset. Dis avec moi. Premier verset. Premier verset. Bereshit. Voilà. Hein? Bara. D'accord? Elohim. Hein? Vous voulez dire comment Au commencement, Bereshit hein? créa Elohim au commencement Dieu créa quoi Et. quoi? Être quoi? à chamaïm à Êtes-vous vous pas. Êtes-vous Êtes-vous Êtes-vous Êtes-vous être être Est-ce que tout le monde a vu? Parce que je termine à ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et quoi? Et la terre. Barashit, para Elohim, et a Shamayim, et veet, être pardon et la terre. Bon. Oh, prise à souka. On va prendre les initiales. Comptez avec moi. Les initiales, c'est les premiers. Ça, hein? on écrit deux. Ça, c'est deux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Après deux, c'est quoi encore? Bereshit bara. Bara encore deux. Hein? Les gens de plus là, commencez déjà à faire. Prends ton, ton nom. Hein? Après deux, il y a un. Elohim. Après un, il y a être ici. Être quoi? quoi hein? Après 1, il y a ça. Ça, c'est 5. Après ça, il y a ça. Ça, c'est 6. Après ça, il y a ça. Ça, c'est aussi 5. Est-ce qu'on peut calculer 22. Oh Qui, tu, tu as dit quoi, maman 22. Tu as dit quoi 22. On est en combien 22. Attention à 22. Poutine a blagué avec 22 Hein? A le Parce que la deuxième armée, c'est la Russie. La 22e année, c'est quelle armée? C'est l'Ukraine. Mais t'as là. Yaya? Yaya? Yaya? Cette année-là, c'est une année spéciale pour toi. L'année où Dieu veut créer. Là. 22 que vous voyez là, c'est sont. Parce que quand on dit 22 J'en dis C'est le 22 lettres de l'alphabet C'est à dire quand on dit Au commencement était la parole On veut dire au commencement était 22 C'est grâce aux 22 lettres Que Dieu a fait quoi A permité A permité pour faire quoi Pour créer le monde Le monde a été créé par 22 Par la parole Quand on dit la parole ici on veut dire les lettres. Parce que quand tu parles, tu utilises les lettres, non? Mm -hmm. Les lettres que Dieu a utilisées pour créer ta vie, créer le monde, c'est 22. Et je veux que nous puissions invoquer mm -hmm. l'onction du 22. Yes. Ah. Parce que quand tu fais l'alliance avec le 22, là où les autres tombent, toi tu es toujours deux. Yes. Ah. Quand tu fais, quand tu fais de la vision que tu fais, voilà pourquoi la grandeur d'un homme se mesure à quoi? À la grandeur de ses combats. Plus tu es grand, plus tu auras de grands combats. Bon, plus tu es petit. Hey, plus tu es petit, plus tu auras des petits combats. C'est vrai que tous sont des dindons, Mais attention, il y a une différence entre un dindon et un aigle. Les dindons comme l'aigle, ils sont quoi ils ont le bec, les dindons comme l'aigle. Qu'est-ce qu'ils font Ils ont des ailes, les dindons, les dindons comme l'aigle. Qu'est-ce qu'ils font Ils volent. Ils font quoi Ils volent. Ils volent, Francine. Ils volent. Francine, j'allais atterrir là. Les dindons volent, l'aigle aussi fait quoi Mais attention, les deux ne volent pas sur la même altitude. Mais nous tous, nous faisons quoi? C'est comme ça que quand tu vois ta soeur te mariée, sois content. Amen. Mais, mais, mais non, non, non, non. Les paniers sur lequel encore, Amen. mais tu dis ça, c'est son niveau. Amen. Qui veut l'onction du vin d'eux? Yes. lève tes mains comme ça. Ah, nous <inaudible> Come on, come on, man ya you <mérite> allez-y, allez-y. Touche-moi. <mérite> <Pau. mérite> Seigneur, <mérite> que là où il y a du maladie, <mérite> que la guérison se voit. Power. Chez Kalou, la race. Reçois l'onction du je le reçois. Reçois l'onction du 22, je le reçois. Son Que la gloire de Dieu. soit Il y a père, Seigneur, merci pour le transfert que ma l'atmosphère change. Il y